je tenais à vous faire une petite vidéo pour m'expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo durant ces quelques semaines alors je sais que sur snap j'avais promis de faire un peu plus de vidéos pendant ces quatre jours mais j'ai eu un problème avec non seulement mon micro ma caméra et mon téléphone mon téléphone l'écran est complètement mort mort de chez mort c'est à dire que on ne voit plus rien du tout je suis obligé de changer et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour un petit tuto sur iphone pour débloquer n'importe quel iphone qu'il soit bloqué par un utilisateur par vous ou par un adresse mail que ce soit un téléphone volé ou par exemple dédicace à une amie, hashtag m t'as acheté un téléphone sur le coin et il était volé donc j'ai trouvé une petite solution pour n'importe quel iPhone pour le débloquer alors pour ce c'est très simple et je vous retrouve tout de suite petit tuto, commencez par démarrer votre iPhone voilà puis allez sur le Wi-Fi. donc normalement il vous demande votre langue donc je vais revenir avec vous, vous faites français France et là vous arrivez à votre Wi-Fi. une fois que vous êtes arrivé à votre Wi-Fi, vous cliquez longtemps sur le bouton du milieu puis vous lâchez. ensuite vous faites plus de réglages wifi puis vous sélectionnez votre wifi et vous cliquez sur le petit icône bleu là une fois que vous avez votre nom de wifi vous allez sur dns hop c'est pour vous faire un serveur privé vous mettez le chiffre 104.155.28.90 une fois que c'est fait vous faites précédent puis ensuite vous choisissez votre box et mettez le mot de passe une fois que vous avez mis le mot de passe vous faites rejoindre et si vous avez une ancienne version d'apple ça va être après avoir fait rejoindre le Wi-Fi, ça veut dire pour activer l'iPhone, ça va prendre quelques minutes. Donc là, surtout, laissez pas faire ça. Cliquez sur le bouton retour annulé qui se situe normalement en haut à gauche. C'est chargé, vous touchez à rien. Voilà. Donc normalement, il faut faire précédent au retour, mais moi, ça ne le fait pas. Donc ensuite, voilà, là vous êtes un serveur privé. Là, vous avez tous les chiffres selon euh, où vous êtes. Si vous êtes dans l'USA, l'Europe, l'Asia ou autre part. Bien sûr, je mettrai tous les chiffres en description. Donc, ensuite, une fois que vous êtes ici, c'est un serveur privé, bien sûr. Alors, vous allez dans Catégories. Donc, vous avez tout ça de... Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser l'iPhone. Donc, FreeWeb iOS, où oui, c'est chargé. Bien sûr, vous ne pourrez pas appeler tout ça comme euh, s'il était débloqué entièrement. Mais par contre, si c'est juste un iPhone pour vous connecter aux réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou tout ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, on ne peut pas trouver votre position. Donc, ensuite, vous faites Safari. Je pense que vous reconnaissez tous Safari. que vous avez Safari, vous voyez, vous allez sur Google. Par exemple, je vais aller sur Facebook. Je Facebook. Hop. Voilà, je mets une connexion Facebook. Tranquillement, tranquillou. Et vous avez bien vu, je ne vous vends pas position inconnue. Voilà. Donc, par exemple, je vais aller sur YouTube et pas you autre chose hein bande de cochons parce que je sais que mes viewers sont des bandes de cochons vous faites youtube cliquez sur youtube vous faites youtube cliquez sur youtube prenez une vidéo au hasard donc là ce qu'on voit c'est que ma wifi a quitté donc si ça vous fait ça tout simplement vous éteignez l'iphone Voilà, vous laissez s'éteindre. Si ça fait ça ou si par malheur vous revenez au menu et ben vous faites ça. Vous éteignez l'iPhone. Une fois l'iPhone éteint, vous le rallumez. Voilà, donc là ça vous fait une carte SIM. Bien sûr, moi je ne mets pas de carte SIM, c'est ce qui reste le mieux à faire. Donc ça vous fait une... aucune carte SIM. Vous faites OK. Vous cliquez sur Français. France et là vous touchez plus à rien. Et hop. On revient à on Hop, donc catégorie Free web iOS. Hop. Allez sur Safari. Allez sur YouTube. Prenez une vidéo au hasard. Voilà. Cliquez dessus. What's ouais, up les viewers J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Voilà. Donc, on voit que ça marche. Donc, Facebook, voilà, tout ce que vous voulez. Bon, sur ce, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez ben, pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite fiche de notification, laissez un j'aime ou un dislike, laissez un commentaire et surtout partagez la chaîne à fond à fond. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace